Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment je partage la connexion 4G de mon iPhone avec euh, mon Linux. En l'occurrence ici, la PC Linux OS. Ce que j'ai fait, j'ai installé hier soir ce système sur un ancien euh, HDD. Je l'ai mis à jouer, puis on va voir qu'est-ce qui fonctionne euh, en natif, on va dire, sur le système. Donc si je vais sur Gérance Mozilla Firefox, je vais aller sur YouTube. On voit que j'ai pas de connexion. Et tout ce qui est en filaire, bien pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est, on va dire, connecté. Donc là, c'est un iPhone 7 en remplacement de mon Samsung Note 3, qui a encore le connecteur de, de charge qui est HS. Donc, j'ai décidé de passer sur l'iPhone. Donc, euh, on va maintenant dans les paramètres du réglage. Et on va aller donc dans les données cellulaires on va activer les données cellulaires et je vais aussi maintenant partager donc la connexion, je vais mettre je vais l'activer donc autoriser d'autres utilisateurs. Je fais oui. Donc là vous avez deux choix qui vous en proposé soit vous activez wifi et bluetooth ou vous activez USB uniquement. Donc il faut savoir que ce PC Linux OS, ça fonctionnait avant avec le wifi euh, bluetooth sans souci. Et depuis peu, sous une euh, mise à jour, on peut maintenant aussi euh, donc, euh, profiter de la connexion 4G de son iPhone à travers le câble USB. Donc on va commencer avec cet exemple. Donc je vais brancher le câble USB. Voilà. Et je vais lui dire donc euh, USB uniquement. Donc là on voit que j'ai le Israël 2 qui est apparu j'ai ma fenêtre pop-up qui apparaît donc parfois si c'est la première fois euh, vous aurez par rapport à l'iPhone il va vous dire de, de faire confiance on va dire euh, à cet ordinateur et vous aurez peut-être votre mot de passe à mettre donc là on voit que j'ai la connexion internet si je vais par exemple sur YouTube et eh bien il n'y a pas de problème pour pouvoir me connecter sur YouTube voilà je vais maintenant euh, donc euh, désactiver donc Autoriser les autres utilisateurs et je vais débrancher le câble usb donc le câble usb est débranché donc j'ai la notification qui me dit que j'ai pas internet et on refait la même chose et cette fois ci donc je vais donc euh, activer donc euh, le wifi et le bluetooth si je vais sur youtube on voit que j'ai pas de j'ai pas de, de connexion internet donc j'active le wifi fi et le bluetooth donc faut attendre quelques secondes et on devrait avoir le petit vrai euh, la petite couleur bleue tout en haut nous indiquant qu'on est connecté euh, à l'ordinateur donc voilà donc là il me dit que j'ai une connexion j'ai la notification me disons que je suis connecté au réseau sans fil je vais sur youtube et je suis connecté, donc cette fois-ci à travers le WIFI. Lorsque je vais sur les paramètres ici, et que je me mets au niveau du sans-fil WIFI, on voit bien que je suis connecté sous l'iPhone de Albert Alexis. Donc voilà, c'est simplement, je vous montre comment, sous la PC Linux OS, donc je partage ma connexion avec un iPhone 7 donc ça peut être d'autres iPhones donc faut savoir que cet iPhone est à jour donc euh, euh, je suis à la version 14.5.1 mais ça fonctionnait aussi avec l'ancienne version 13.5.1 je crois que j'avais sur euh, cette machine et si je reviens dans les euh, dans les réglages voilà on va dans général euh, mise à jour au logiciel et elle me dit que iOS est à jour à la version 14.5. Donc pour l'instant c'est un peu nouveau, on va dire, ce système d'exploitation. Je vous ferai d'autres vidéos sur l'iPhone, comment je fais avec la PC Linux OS pour prendre des photos, des PDF envoyés sur l'iPhone ou sur le disque dur de la distribution et vice versa. Donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donnez-moi, on va dire, un peu de temps de m'habituer au système. Je vous ferai une vidéo très bientôt. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc, je pense que c'est aussi possible avec d'autres distributions Linux de pouvoir partager sa connexion Internet avec l'iPhone comme on le fait avec Android, soit directement avec câble USB ou via Wi-Fi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye